J'ai choisi de faire un BTS en commerce international et donc un apprentissage, mais dans les études supérieures. Donc l'année prochaine, je vais finir mes études, je vais finir mon master et j'aurai 5 ans d'expérience professionnelle grâce à l'apprentissage. Quand on est obligé de travailler avec un vrai manager, bah, on apprend notamment à gérer les aléas, à gérer le stress. Et euh, en étant payé, je trouve que ça nous donne une certaine stabilité et on apprend aussi bah, à grandir plus vite que les autres.